Je visite le salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles Bâtibaud. Je vous parle d'objets un peu insolites, d'objets différents. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Dans votre cuisine équipée, vous avez des électrons un peu insolites, un peu différents. C'est de cela qu'on va parler maintenant. C'est une série et c'est parti. Whirlpool, vous avez développé de la connectivité dans les fours. Explique-moi ça. Alors, le but de la connectivité, c'est justement de faire en sorte que le consommateur ait la facilité au niveau de l'utilisation des appareils, mais aussi lié à tout ce qui est recettes. Beaucoup de gens recherchent des recettes sur euh, l'Internet. Euh, Whirlpool a développé un système lié avec un app qui s'appelle Sixième e sens euh, Life App. Tu peux montrer, toi, je vais te comme montrer, ça, tu peux si, manipuler voilà, Je peux vous montrer voilà, euh, la première page. Et là, vous voyez que certains appareils sont mis en connectivité. Qu'est-ce que je peux faire ou l'idée de base si, si je prends ceci par exemple, voilà. Livre a, de recettes. On a un four ici. On, on a pourrait, un four. On pourrait démarrer notre four. Il est relié sur lequel on... De... Le four est ici. Tu fais là, détail. Hein, je, je vais lancer ici euh, le cycle. Voilà. voilà. Voilà, terminé, voilà. Avancer avec l'étape. Je vais, étape par étape, je vais expliquer donc euh, la préparation. Une fois que je suis d'accord, j'ouvre le four, je rajoute l'aliment, je confirme et automatiquement, voilà ici, il est encore en néerlandais, mais il va lier euh, donc, euh, la recette avec l'appareil. Ok, donc ça c'est rec... vraiment, on met dedans et ensuite on sait suivre sa cuisson ce, depuis sa tablette. Voilà. C'est une application gratuite qu'on télécharge. Oui. Ok, donc ça c'est Avec l'appareil, voilà pour... naturellement. Avec l'appareil. Ah, oui. C'est valable voilà pratiquement pour une grande partie des fours. Hein. C'est pour le four, le four micro-ondes, le four vapeur, la tac et également la hotte. Donc nouvelle gamme de connectivité oui. chez Whirlpool. Smeg continue son développement dans le petit ménager complètement dingue, ça a un succès magnifique oui, oui. chez vous et chez DefiTech. Exactement. Explique-nous un peu des nouveautés, des petites améliorations. Et tout à fait, il voilà. y a des petites donc, tout des améliorations. Les, les robots. Alors dans les robots, les accessoires ont été, améli ont été pardon, améliorés avec donc du silicone en bout du, euh, du mélangeur à farine. Le gros batteur également. Euh, sont des films maintenant soudés. Okay. Le bol est beaucoup plus euh, comment dirais-je profond. On et, et également un bol en verre si on souhaite. Alors le bol en verre, oui, mais ne sera disponible que sur le robot en blanc. Ok. Par contre, je vois que la base est de la même couleur ce qui pas le cas avant. Voilà. Autrefois, la base était en gris métallisé et maintenant la base va devenir du même coloris que la, le, le groupe moteur. Deux nouvelles couleurs. Deux nouvelles couleurs. Donc la bouilloire dorée gold. Doré, gold et le toaster donc cuivré. Donc euh, c'est limité pour le moment, en gamme, ça va se développer, Tu le sens que ça prend, le, doré, euh, le, le cuivré prend beaucoup chez nous. Le mais... cuivré prend, ici justement, c'est un test que l'on fait ici sur Batibo pour voir un peu le ressenti de la clientèle et la, la réaction de la clientèle, exactement. Et on allait aller voir Dolce Gabbana. Et Dolce Gabbana, bien sûr, Marc, qui a qu on a un magasin qu'on adore, mais y a des, ils élargissent la gamme. Ils élargissent, oui, elle s'étend de plus en plus. Ce mec continue en Dolce Gabbana, comme on le disait, l'extracteur de jus... Exactement, l'extracteur de jus, donc ils ont décidé de compléter bien sûr cette magnifique gamme Donc l'extracteur de jus que l'on voit ici Donc on est toujours ici dans l'histoire de, de la Sicile, on est toujours dans Sicily's My Love On raconte une histoire, on raconte l'âme de, de Dolce Gabbana, les deux créateurs de la marque Et donc on développe extracteur de jus, ceci, on l'attendait Le grand toaster, le grand toaster exactement. évidemment, fort demandé Et évidemment, Et le blender Le blender, voilà, viendra euh, la machine à café pour, pour probablement après le donc le, le perco le percolateur voilà. remarque bien ici tu vas voir benoît on a le volcan qui est vraiment dessiné c'est absolument magnifique ce sont des appareils qui sont fabriqués en italie on va voir tout de suite le petit complément Aussi, le petit ici. compliment un peu délire on va dire hein, oui peut le donc, dire c'est le frigo, le frigo années 50, années 50 Dolce Gabbana, qui lui est peint entièrement à la main. Alors on n'a pas les prix, hein, de ceci. Non, on n'a pas, pas du tout de prix. <rire> okay. La haute je trouve ça magnifique la avec haute. les, les figues de Barbarie, mis de dessus absolument super. Et le design. Alors on l'avait vu ensemble à Milan. Il faut dire tout, on, on les avait vus ensemble. On a posé ensemble, devant hein, les cuisinières à Milan, devant les nouveautés, mais elle n'était pas encore arrivée en Belgique officiellement. Non, tout à fait. Donc maintenant, et pour ceux qui souhaitent ceci, c'est toujours important de le dire. On peut vous obtenir cela en magasin car voilà, on est revendeur de Chagamala, il n'y en a pas beaucoup. La fabrication effectivement commencera au euh, courant de cette année, donc, mais on n'a pas effectivement encore d'informations côté prix. Mais voilà, ce sont un des ce sont les premiers exemplaires de, de la série. Alors chez Mille, on a une nouvelle machine à café avec du café en grain. En, très en très grain, important. Voilà, très, très important. Ça c'est très important. Et avec le choix des grains en plus. On peut, façon, On a trois réservoirs ici. On a trois réservoirs qu'on peut vraiment trois réservoirs à grains parce qu'avant on avait un réservoir à grains et un petit réservoir qu'on pouvait utiliser pour faire des décaps avec du café moulu déjà. Donc ici on a tout d'abord le cup sensor qui détermine la hauteur, mais effectivement et c'est ça la grande nouveauté, on a ça la grande nouveauté, on peut ah, et si je l'ai mal on a mal on va, on va le remettre correctement. On a, on a un réservoir, un grand de 300 gramme, On va dire, on va appeler ça le réservoir euh, principal. principal voilà. Et on a deux, <rire> on a bien fermé deux options grand. avec deux autres plus petits réservoirs dans oui, lesquels on pourrait mettre de l'arabica, du robusta, oui, du décaféiné pour, Ce ceux, pour, ceux, pour ceux, qui aiment. Donc là, on est sur une machine premium. On est au-delà des 3000 euros, je Tout pense. À fait, je crois bien. Et celle-ci. Elle se raccorde à l'eau ou elle se raccorde, elle a un réassuré. Le choix, réservoir. multiple choice. Il y a un modèle sans eau et un modèle avec eau. Vous avez le choix. Ok, donc ça, c'est la première machine à café en grain qui mouffrait et qui permet D'avoir donc trois réservoirs en grains à l'intérieur. Alors, à quel prix sommes-nous Comme ça, on a bien un inter... prix de vente conseillers, public TVA comprise. 3299 euros, 3 mais en silence cette fois-ci. Effectivement, c'est ce qu'on a, ce qu a dit tout à, à l'heure en préparant cela, elle est apparemment très vraiment, silencieuse. Vraiment, vraiment. À certains moments, au départ, les premières fois que je l'entendais, je devais vraiment dire ben, elle est en route cette fois-ci eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Comment ne pas terminer une vidéo électro-insolite face au Dolce Gabbana. Vous savez qu'en magasin, on est revendeur Dolce Gabbana. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur notre blog ainsi que sur notre site. Passez-nous voir en magasin. Nos architectes sont là pour vous inspirer. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao